Pour placer votre boule au plus près du cochonnet, vous pouvez pointer, c'est-à-dire faire rouler la boule pour l'approcher du cochonnet ou tirer en lançant la boule pour dégager celle de l'équipe adverse et prendre sa place.